Bonjour à tous, Donc, je vais vous parler d'un algorithme de débrouillage d'images qui s'appelle les moyennes non locales et qui date d'il y a une petite quinzaine d'années. Alors, Le contexte d'abord, quand vous prenez une photographie numérique, quel que soit l'appareil que vous utilisiez, vous avez un certain nombre de phénomènes aléatoires qui entrent en jeu au moment de la prise de vue, qui font que, au lieu de capturer cette image-là, vous allez capturer cette image plus... La réalisation d'un bruit. Donc, au lieu de capturer u, je vais capturer plutôt u plus b. Et ce bruit, on va le modéliser comme donc la réalisation d'un champ aléatoire, souvent qu'on va supposer indépendant et identiquement distribué sur les différents pixels de l'image. Une image, c'est juste une matrice dans laquelle vous avez des valeurs. La couleur, c'est juste que vous avez trois valeurs en chaque pixel pour les trois canaux rouge, vert et bleu. Donc vous n'avez pas cette image-là, vous avez plutôt une image qui ressemble à ça, d'accord Donc qui est dégradée par du bruit, un bruit additif qu'on va supposer de moyenne nulle. Et euh, le but du dépotage d'image, c'est de partir de cette image-là et de retrouver l'image sans bruit sous-jacente. C'est sans doute le problème de traitement d'image sur lequel il y a eu le plus de travaux depuis 30 ou 40 ans. Alors, il y a un cas où on sait faire des choses très facilement, c'est le cas où on a plusieurs photographies de la même scène, si on suppose que rien n'a bougé, que j'ai pris plusieurs photographies, donc j'ai plusieurs fois l'image avec différentes réalisations du bruit, ce que je peux écrire, donc U plus B1 pour la première, U plus B2 pour la deuxième, etc., jusqu'à la nième image, U plus BN, et si je moyenne toutes ces images, j'ai donc l'image de départ plus toutes les réalisations du bruit qui sont moyennées, et donc l'écart-type, si l'écart-type de mon bruit sur chaque image, c'était sigma, l'écart-type de mon bruit moyenné, ça va être sigma sur racine de n. D'accord Donc j'ai réduit mon bruit d'un facteur racine de n. Donc ça, par exemple, ici, euh, si je prends les images qui étaient là-haut, et que j'en moyenne 20, donc j'avais un bruit qui était assez fort, J'en ai moyenné 20, donc j'ai divisé l'écart type de monde bruit par racine de 20, donc par quelque chose qui est entre 4 et 5. Donc j'ai un bruit qui est, qui est très fortement diminué. Donc je peux essayer de débrouiller les images comme ça. C'est ce que fait par exemple Google dans ses smartphones qui s'appellent les Google Pixels. Plusieurs... À chaque fois que vous prenez une photo, en fait il en prend plusieurs. Et il les moyenne pour débrouiller. Le problème de faire ça, c'est que c'est compliqué, puisque vous avez du mouvement entre les images, on n'est jamais dans un cas idéal comme je viens de présenter. Donc là, je vais vous parler de l'algorithme des moyennes non-locales. Alors, quelle est l'idée L'idée, c'est de dire que même si on n'a pas plusieurs versions bruitées de l'image, à l'intérieur de l'image même, j'ai des redondances dont je vais pouvoir tirer parti. Donc ça, c'est un morceau de mon image U, et puis je vais aller regarder euh, euh, un pixel IJ de cette image, et je vais aller regarder une petite imagette autour de ce, de ce pixel. Par exemple, une image 10 par 10 autour du pixel. Et cette petite image 10 par 10 je vais aller me dire qu'elle ressemble à d'autres petites images de la même grande image, donc par exemple celle-là qui est en bleu clair, ou celle-là. Et finalement, ce que j'ai appliqué tout à l'heure à, à ma grosse image, je voudrais l'appliquer à ces petites imagettes. Le problème, c'est que je ne sais pas forcément trouver facilement quelles sont les imagettes qui me ressemblent. Il ne faut pas que je me trompe et que j'aille me mélanger avec celle-là ou avec celle-là, parce que sinon, quand je vais faire ma moyenne, je ne vais pas moyenner que mon bruit, mais aussi l'information géométrique de l'image. Pardon donc l'idée des moyennes non locales, c'est juste de dire que mon, mon image U au pixel IJ, je vais la débruiter, donc ça, ça va être U de IJ une fois débruité, en calculant une moyenne de tous les pixels de l'image dans un voisinage autour de IJ. Donc là, les KL, c'est des, des coordonnées, ils vont se balader autour de IJ. Et je vais moyenner tous les U de KL en avec des poids, donc je vais pondérer les u de kl et ces poids WKL, ils vont aller mesurer la similarité entre ces petites imagettes, qu'on appelle aussi des patchs. Donc WKL, en fait, ça vous dit, si c'est grand, ça vous dit que le point KL ressemble au point IJ, et si c'est petit, euh, a priori, donc, ça va être grand pour les, pour les patchs qui sont là, et ça va être petit pour les deux autres. Alors un exemple ici, avec une image brutée, la même image débrouillée par l'algorithme qu'on vient de voir. Et ça, c'était l'image de départ. Et si vous voulez jouer avec cet algorithme, vous allez sur ce site, ipol.im, e et vous cherchez méthode non locale, en anglais NLMeans. Et vous pouvez lui envoyer vos photographies de vacances et faire du débrouillage.